Vous allez nous parler, euh, vous allez parler de nous et pas de vous, Amaru. Ben oui, ben, effectivement, hein, c'est vrai que je parle souvent de moi en fait. Euh, mais je sais pas si on vous l'a dit, euh, Marie, mais cette semaine, c'est euh, le Radio Don euh, ah oui à RCF. <rire> moi, franchement, j'écoute RCF depuis des années et la semaine du Radio Don, j'ai un peu l'impression d'avoir 10 heures, mais sans abonnement. Euh, toutes les cinq minutes, il y a un chroniqueur qui vient pour vous faire la pub, vous dire que c'est important de donner parce que sinon, RCF, bah, ça voudrait dire ruiner, couler, fichu. Euh, en vrai, moi maintenant, je le connais envers du décor, hein, quand vous, J'ouvre les robinets ici, c'est du champagne qui sort. En entrant ce matin dans la cuisine, j'ai même trouvé de l'or. Hein, alors non, je plaisante évidemment, le seul or qu'il y a dans la cuisine, c'est la marque du café. Mais c'est pourtant important euh, pour nous, euh, chroniqueurs bénévoles, d'avoir du bon café, parce que pas de café, euh, pas de chronique. Euh, là, je suis bien, hein, je peux faire ma chronique sereinement. Vous avez eu du bon café. Ouais. Alors, est-ce que vous allez nous parler d'argent à Marou bah, Pas du tout. Euh, je suis venu pour vous parler de la joie ce matin. Hein. Vous le savez, ici, notre leitmotiv, c'est euh, la joie se partage. On aime les bonnes nouvelles, on aime les partager. Alors, si on pouvait, en inondrait le monde euh, de bonnes nouvelles. Si on nous laissait faire, je crois qu'on serait capable de redonner le sourire même à Eric Dupont moretti quoi. Alors oui, je suis d'appartenir à cette équipe qui va à contre-courant de toutes les mauvaises nouvelles qu'on peut lire à droite à gauche de haut en bas lorsqu'on scrolle frénétiquement notre téléphone portable parce que c'est ça l'esprit RCF hein, on le sait bien les mauvaises nouvelles circulent bien plus vite que les bonnes et pourtant RCF mais ben, on se décourage pas. Alors ça c'est très bien Marou mais euh, finalement là on n'est pas tellement dans le sujet euh, du don. Là. ouais vous avez raison Marie euh, moi je suis du genre à venir déguiser en Zorro euh, quand le thème de la soirée c'est la romantique. Mais bon, vous avez raison, on va parler d'argent. Euh, je vous ai déjà dit que j'étais un grand fan de Marcel et son orchestre. C'est quoi, Marcel et son orchestre C'est un groupe de ska punk que j'écoutais déjà quand j'étais au lycée. Je like tous leurs posts Facebook, je partage leurs clips, bref, j'aime écouter et je partage tout ça autour de moi. faut dire qu'aujourd'hui, c'est vachement pratique. Hein. En quelques clics, je touche beaucoup plus de monde que quand, que quand je parlais musique dans la cour de récréation. Mais si je ne m'arrêtais pas de temps en temps pour leur acheter un petit album, ben, je ne participerais pas à l'essor de leur musique. Si je ne me mettais pas de temps en temps au panier, pour leur permettre de créer des nouveaux titres, eh ben demain, je ne pourrai certainement plus écouter ce groupe que j'aime tant. J'aimerais bien vous dire que quelques clics suffisent, quelques likes suffisent pour faire tourner une radio, que partager notre émission sur les réseaux sociaux, c'est ça le plus important. Mais hélas, pour partager la joie si présente à RCF, ça ne suffit malheureusement pas. Vous savez, nous, si on pouvait, on viendrait directement tous les matins chez vous, dans votre cuisine, pour vous chuchoter, nos chroniques directement à l'oreille, dans le respect des gestes barrières, bien évidemment. évidemment. Pour donner quelques minutes de joie, pour vous partager un peu de sourire dans cette période morose, on est prêt à tous les efforts. Mais euh, comme vous le savez, on ne peut pas se multiplier pour être chez vous tous en même temps. Euh, ben, euh, oui, parce qu'on n'est pas encore assez sains pour ça. Ça va venir euh, peut-être. Euh, ben, oui, j'espère. <rire> Moi, franchement, j'ai toujours admiré les cinq capables d'ubiquité. Euh, euh, J'aurais aimé être à deux endroits en même temps, hein, ça m'aurait fait rêver. Mais vous savez quoi non. Eh ben, Je me rends compte que c'est possible avec la radio. Et mmh. euh, ça, c'est grâce à vous, amis auditeurs. Grâce à tous ces mégahertz qui nous unissent, on est capable d'être au même moment au, dans tous les foyers. C'est ça le miracle de la technologie. Eh ben évidemment, cette technologie, elle a un coût. Hein. C'est pour ça qu'on a besoin euh, de cette semaine du, rad du radio don Alors, merci à tous pour votre générosité. Sachez que eh ben, tous les jeudis, il y a un petit chroniqueur qui bénit le ciel de votre générosité quand il relit sa chronique avec un mug de café à la main. Merci beaucoup, Amaru, pour cet hommage particulier à notre machine à café d'abord, et puis euh, plus largement à notre radio.